Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Bom dia a todos. Temos hoje a grande alegria e honra de receber aqui o ministro Jean-Yves Le Drian, ministro da Europa e Assuntos Estrangeiros da República Francesa. Nós... Já havíamos tido uma excelente conversa em Paris, no mês de junho, ou final de maio, na verdade, e eh, demos continuação ah, a essa conversação, vamos continuar agora durante o almoço. Temos uma agenda eh, enorme a cobrir. Não está ouvindo? Desculpa, vou, vou recomeçar então, desculpa, estava ruim o microfone. Dizia da grande alegria e honra que temos de receber aqui hoje a visita do Ministro da Europa e Assuntos Estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian. Nós já havíamos tido uma conversa muito produtiva em Paris no mês de maio e hoje demos continuidade a uma conversação muito densa, muito ampla sobre relação bilateral e vários temas da agenda internacional e continuaremos ainda essa conversa com alguns temas agora durante o almoço. Falamos, antes de mais nada, sobre a importância recíproca que nós damos à parceria estratégica Brasil-França, uma parceria que se desdobra em praticamente todos os terrenos de atividade, onde temos é, uma perspectiva de novas iniciativas, para, enfim, contribuir uh, tanto ao processo de desenvolvimento brasileiro, crescimento econômico, cooperação em, em tantos domínios, como uh, inclusive luta contra a criminalidade, luta contra o crime organizado e, e tantos, outros, uh, tantos outros aspectos. Uh, para citar alguns desses uh, aspectos dos quais nós falamos, uh, o terreno da defesa, onde a parceria com uh, a França no terreno das indústrias de defesa é absolutamente essencial para uh, as forças armadas brasileiras isso corre muito bem e uh, conversamos sobre alguns pontos que evidentemente em conjunto com o Ministério da Defesa e com as forças uh, precisam ser aprofundados alguns detalhes sempre que precisam ser aprofundados, mas com a perspectiva de uh, uma continuação muito produtiva dessa uh, relação então uh, Falamos de eh, toda a dimensão econômica, evidentemente, eh, o Brasil, procurei co colocar um pouco isso, se torna um país cada vez mais eh, atrativo para investimentos franceses, de companhias francesas, tanto com a abertura econômica, quanto com a estabilidade fiscal, que todos esperamos virá com a aprovação da reforma da Previdência, quanto com a criação de um eh, clima de negócios muito mais favorável eh, no Brasil dentro desse aspecto nós eh, saudamos a conclusão recente das negociações do acordo eh, mercosul Europeia. Eh, é um acordo que eh, abre perspectivas excelentes para o setor privado dos dois países eh, para os investidores eh, redução de custos um acordo que eh, nos permitirá as nossas empresas tanto aqui quanto na França, no caso, outros países europeus, eh, se posicionarem melhor nas cadeias globais de valor, enfim, saudamos esses aspectos do, uh, do acordo. Sempre lembrando também que o acordo né, o, tem interesse dos dois lados, é um acordo que eh, implicou esforços negociadores grandes dos dois lados, e uh, uh, enfim, vamos continuar conversando sobre, sobre esses elementos, enfim, temos que né, passar por todo o processo de aprovação legislativa do acordo, tanto na França, quanto nos outros países europeus, quanto no Brasil e nos outros países do, do Mercosul. Mas tudo isso dentro de uma perspectiva, da, de uma convicção sobre o interesse muito grande que existe nesse entendimento. É, fiquei é, muito feliz de ouvir do ministro Le Drian que a, a França mantém o seu apoio é, integral ao acesso do Brasil, à adesão do Brasil ao CDE. É uma adesão que... Precisa apenas de uma data agora para que o processo eh, formal de adesão eh, comece, eh, comece, mas eh, no qual o, o Brasil já está se preparando, já está participando eh, de praticamente todos os, os fóruns da OCDE e eh, temos certeza de que isso será eh, favorável para o, os dois países, no nosso caso, muito certamente, para consolidar todo o processo de reformas e dar o, o selo de qualidade da economia eh, brasileira. Uh, um terreno que nos interessa muito uh, aos dois países, que é o do meio ambiente, nós uh, concordamos em uh, estabelecer um, um grupo de trabalho uh, informal, mas com muita atenção, para uh, trocar de maneira mais sistemática e mais profunda uh, informações sobre o a temática ambiental. Uh, tanto sobre os compromissos dos dois países ao amparo do Acordo de Paris, tanto os compromissos do Brasil quanto da França, alguns aspectos do Acordo de Paris, quanto para trocar eh, informações precisas, científicas, sobre eh, todo o tema da proteção eh, ambiental nos dois países e na, nas duas regiões. Eh, e conversamos sobre a situação regional, na América do Sul, na América Latina, deixei claro a nossa percepção de que a América Latina tem um futuro brilhante pela frente, a América do Sul, sobretudo, com o, uma integração baseada nos pilares da democracia e das economias abertas, E eh, com ainda um, um obstáculo que eh, esperamos seja vencido brevemente, que é a questão da Venezuela. Compartilhamos também o nosso grande interesse dos dois países em contribuir para que, eh, muito próximamente, tenhamos uma Venezuela novamente eh, democrática. E reiteramos nosso apoio a, ao processo conduzido pelo governo interino do presidente Juan Guaidó, e eh, ficamos de continuar fazendo todo o esforço diplomático para eh, contribuir a uma solução democrática na, na Venezuela. E, entre tantos temas, só para citar mais um, eh, Brasil e França são países vizinhos, né? Eh, entre Guiana Francesa e Amapá, temos uma fronteira enorme e interesses compartilhados de grande monta. Então, nós saudamos eh, resultados recentes aí de uma reunião de cooperação transfronteriça, eh, onde eh, estamos avançando em temas como eh, a questão de uma possível isenção de vistos. Eh, E, e também a uh, integração física e, e tantos outros aspectos da integração entre Amapá e, e guiana Francesa que é parte fundamental da integração entre Brasil e, e França. Uh, há vários desafios na região, inclusive de segurança, que precisam ser enfrentados em, em conjunto. E uh, temos a convicção de que uh, há um enorme interesse recíproco em desenvolver essa, essa cooperação. Gostaria de passar a palavra ao ministro Le Drian. Merci, cher Ernesto. Merci de cet accueil à Brasilia aujourd'hui. Je suis heureux de retrouver le Brésil, que j'avais eu le plaisir de visiter comme ministre de la Défense de la République française en 2012. Et comme vous venez de le rappeler, ce déplacement me donne l'occasion d'un large tour d'horizon des différentes dimensions de notre relation bilatérale. Je me suis rendu à Rio de Janeiro hier et je serai à Sao Paulo demain. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a eu l'occasion d'une première entrevue avec le président Bolsonaro lors du G20 d'Osaka le mois dernier, m'a demandé de porter aujourd'hui un double message à notre partenaire brésilien. D'abord, celui de poursuivre l'approfondissement de notre partenariat stratégique. Vous l'avez évoqué. Nous souhaitons que ma venue permette de resserrer encore davantage les liens entre nos deux pays dans les domaines économiques, commerciaux, culturels, dans le respect des principes défendus par la France, au premier rang desquels le développement durable. Et dans le cadre de ce partenariat stratégique, j'ai été... Heureux de pouvoir prendre hier la mesure d'une des réalisations emblématiques de notre, du volet défense de ce partenariat, en me rendant à, à, sur la base navale d'Itaguaï, où a été lancé en décembre 2018 le Riachuelo, premier de la série des quatre sous-marins Scorpène construit au Brésil dans des conditions exceptionnelles. Je voudrais dire aussi que la France, et au Brésil, c'est un millier d'entreprises, c'est 500 000 emplois induits et près de 30 milliards d'investissements directs, soit pour la France un niveau similaire à celui que nous avons en Chine. Et le récent rachat de Tac par NJ est là pour dire notre confiance dans le potentiel exceptionnel de ce pays. Confiance qui ne s'est pas démentie dans les années récentes, qui ont pourtant été plus difficiles pour l'économie brésilienne. Mes entretiens demain avec le gouverneur de l'État de Sao Paulo, ainsi qu'avec les représentants de la communauté d'affaires, permettront de confirmer la vitalité des investissements français au Brésil et permettront aussi de faire le point sur les différents projets en cours. L'intensification des échanges dans le domaine universitaires et scientifiques, notamment dans les sciences humaines, constitue aussi une priorité. Et l'inscription dans la durée de notre programme de coopération capes café Club, qui a fêté cette année ses 40 ans et a formé plus de 3000 docteurs brésiliens, témoigne de l'excellence de notre coopération. Nous avons aussi abordé, vous l'avez dit, la question de la coopération transfrontalière qui confèrent une dimension très particulière à notre relation bilatérale. Celle-ci a connu des avancées positives actées lors de la réunion de la commission mixte transfrontalière des 3 et 4 juillet dernier. Nous nous faisons face des deux côtés de la frontière à des menaces similaires, hors paillage et trafic de drogue. Nous voyons que ces activités provoquent des victimes françaises et brésiliennes encore ces derniers jours de part et d'autre. Et face à cette situation, nos états de droit doivent réagir sans faille. Le, le deuxième message qui découle de la vitalité de notre partenariat stratégique, c'est l'importance d'un dialogue direct et transparent sur euh, tous les enjeux d'intérêt commun. Et bien sûr, euh, ce dialogue concerne l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, conclu le 28 juin dernier. Nous voyons bien le potentiel économique important que cet accord représente pour nos entreprises. Et en même temps, nous devons prendre le temps de réaliser, pour notre part, une évaluation nationale complète, indépendante et transparente de cet accord qui permettra alors de déterminer la position des autorités françaises. Pendant toute la préparation de cet accord, la France a ça a duré longtemps, 20 ans. La France a fait part de volonté constructive et exigeante à la fois. Nous garderons cet état d'esprit dans la période qui vient en insistant particulièrement sur trois éléments de préoccupation. La première concerne le premier concerne la mise en œuvre de l'accord de Paris et je souligne à cet égard l'importance de la décision prise par le président Bolsonaro de garder, pour garder le Brésil dans l'accord et de le mettre en œuvre rapidement. Et Les décisions que nous avons prises dans le cadre de cet accord sont des décisions qui nous engagent tous et ce point est très significatif et je tenais à le redire. Le deuxième, c'est le respect de nos normes environnementales et sanitaires. Et le troisième, c'est la protection des filières agricoles sensibles. Il faudra regarder à ce sujet les paramètres précis de la clause de sauvegarde que nous avons agréée. Voilà trois points d'attention, de, de vigilance de notre part, et qui euh, expliquent pourquoi euh, nous avons sollicité une évaluation euh, transparente et indépendante que le Premier ministre français a annoncé ce matin, heure française. Mais plus largement, je souhaite que nous poursuivions des discussions approfondies avec notre partenaire brésilien sur les enjeux environnementaux et climatiques. Et vous l'avez dit, cher Ernesto, nous avons convenu de constituer un groupe de travail bilatéral pour évoquer ensemble toutes les questions liées à l'environnement, au climat, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre la déforestation, et à la question de la gestion des forêts, à la question des parcs naturels. C'est un cadre de coordination important et une décision importante que nous venons de prendre, surtout dans un calendrier qui est très contraint sur ces sujets, avec le sommet sur le climat lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 23 septembre, et avec, par ailleurs, la COP25 de Santiago du Chili en décembre prochain et puis la COP15 sur la biodiversité en 2020. Ce dialogue que nous avons décidé et les actions qui en découleront, nous le mènerons de manière transparente en respectant naturellement, pleinement la souveraineté du Brésil sur l'ensemble de son territoire. J'ai souhaité aussi que cette visite concernant en particulier les questions de développement durable permettent un approfondissement de la collaboration avec les territoires du Brésil et euh, j'aurai cet après-midi une réunion annoncée de longue date sur le développement du Nord-Est, notamment avec l'Agence Française de Développement. Nous avons d'ailleurs, il y a un instant, signé avec euh, l'Agence Française de Développement et la Caixa Economica Fédérale un accord pour la réalisation de projets concrets sur le territoire brésilien liant l'amélioration de la qualité des services publics et la participation aux objectifs de développement durable. Nous avons aussi évoqué mais je ne rajouterai qu'un mot sur cette question à la fois le soutien de la France à l'entrée du Brésil à l'OCDE mais aussi la situation au Venezuela où nous souhaitons vivement qu'un processus démocratique puisse le plus vite possible se mettre en œuvre pour économiser les souffrances que traverse aujourd'hui le peuple vénézuélien. Au-delà de, de ces deux messages sur notre partenariat stratégique et sur le dialogue franc que nous avons voulu poursuivre, ce déplacement a été aussi l'occasion pour moi de constater que notre coopération est toujours aussi dynamique, aussi diversifiée sur l'ensemble du territoire brésilien. J'ai également une nouvelle fois fait l'expérience de l'amitié indéfectible qui existe entre nos deux pays, de l'attraction mutuelle que nous exerçons l'un sur l'autre. et C'est le saut des relations que nous avons depuis, depuis longtemps. Nous l'avons encore constaté il y a quelques jours, lors de la disparition de Jao Gilberto, qui a eu un, un fort retentissement en France et dont je veux ici saluer la mémoire pour terminer mon intervention. En tout cas, merci à nouveau de votre accueil. Está encerrada esta cerimônia.